Alors, un EPI, le sigle EPI, veut dire équipement de protection individuelle. C'est un moyen qui est donné pour protéger individuellement la personne. Ne pas confondre avec ce qu'on appelle la protection collective, qui, elle, est mise en œuvre pour protéger un ensemble de personnes. Donc, on parle de protection, hein, mais de protection d'un seul individu.